Au cours des prochains mois, nous allons multiplier les occasions de nous retrouver pour réfléchir, mettre en commun nos idées et déterminer nos actions. Nous avons donc tous ici collectivement une importante responsabilité historique envers l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public. C'est maintenant... C'est à vous de faire entendre votre voix parce que cette négociation-là, c'est la vôtre, le, le secteur public. C'est vous, car avant tout, c'est aussi ça, inverser la pyramide. C'est nous qui tenons les services publics. Ce sont les gens qui, justement, travaillent à tous les jours avec les différents groupes d'usagers. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour la population? Donc moi, je pense qu'il faut sortir du cadre traditionnel du syndicalisme. C'est bien ce que vous faites là, là parce que vous vous donnez beaucoup de temps pour le faire. Il n'y a pas de mal à revendiquer des bonnes conditions de travail.